Donc, voilà, je vais vous présenter sur SaveList Python. Euh, SaveList de façon un peu générale, mais avec euh, quelques exemples comme Python. <coughs> ah oui, excuse-moi. En fait, il y, a, il y a tellement de micros par ici, j'avais oublié cela. Merci. <rire> OK. Bon, donc, comme ce matin, blabla, euh, bla, Michael Bright, blabla, euh, bla, Grenoble, blabla, euh, bla, Docker, Python... Uh, donc, je gère uh, des meetups uh, Docker et Python sur Renog. Donc, uh, si vous n'avez jamais de passage, vous êtes obligé de venir nous parler. S'il vous plaît. Ok, donc je vais parler de uh, serverless Python, serverless computing. Uh, je vais parler de qu'est-ce que c'est serverless d'abord. tous uh, une idée, j'imagine si vous êtes là, vous avez peut-être déjà une idée. Uh, après les. Les offres, je vois ça en trois catégories. Il y a des offres des service providers, les euh, Amazon, les Google, les euh, Microsoft et euh, compagnies. Il y a des, des tooling qui sont disponibles, typiquement en open source ou bas euh, pour aider avec ces plateformes ou d'autres. Et puis il y a des plateformes open source euh, qui sont disponibles. Donc on va regarder un peu les, les trois et puis je vais faire des démos. de... Donc, un outil euh, chalice qui est utilisé avec Lambda et aussi euh, d'OpenFast. Okay. J'ai choisi de montrer euh, chalice et Lambda, puisque déjà, c'est plus ou moins Amazon qui a créé cet espace de serverless. Bon, ça existait bien avant qu'il lance Lambda, mais c'est quand même là que euh, ça, ça euh, c'est vraiment devenu euh, populaire. Et puis, chalice, c'est... Le library open source qui permet de déployer facilement des applications en Python avec, Java, avec Lambda. Ok, donc qu'est-ce que c'est serverless bah, D'abord, est-ce euh, que ça veut dire qu'il n'y a plus de serveur bah, Bien sûr que non. En fait, c'est surtout que du coup, euh, ça enlève cette responsabilité des serveurs de, de la part des développeurs. En gros, ils vont utiliser une infrastructure qui existe déjà, soit en premie sous le cloud, euh, qui prend en compte euh, tout l'environnement de langage ou autre, euh, le, le scaling, euh, réplication, etc. Euh, donc, le code ne fonctionne plus que sur le business logic, logique métier. Et puis, je vois ça un peu comme le ultime cloud native. Euh, on, on est passé de bare metal à des virtual machines, à du, du cloud from form, euh, à des microservices et puis serverless. Euh, on enlève de plus en plus de responsabilités euh, du développeur. Ouais, il faut que ce soit business logique, comme j'ai dit. Euh, mais c'est surtout que c'est du coup très léger ce qu'il implémente. Euh, très facile à implémenter et très léger certains sont peu de ressources, on est vraiment dans la mutualisation, j'ose dire, à sa limite euh, et donc plus d'agilité. Donc je vois ça comme l'ultime en cloud native. Il y a des gens qui n'aiment pas le thème service. <coughs> Moi j'aime bien, je, je trouve ça très bien. Il euh, ne faut pas oublier que ça veut dire deux choses quand même. Donc, uh, function as a service, face. Uh, donc, le développeur, lui, il développe sa fonction ou son ensemble de fonctions qui fournissent un business logic. Et puis, back-end as service. En gros, quelque part, il y a quand même des serveurs et typiquement, il y a des services euh, qu'on veut utiliser. Donc, le function as service, c'est quand même euh, une logique euh, de glue entre les différents back-end services euh, qu'on va déployer. Euh, la seule chose que j'aime pas dans le nom de Serverless, c'est que bien que c'est un paradigme, très bien, mais il suffit euh, une entreprise, euh, serverless.com, et un outil. Euh, donc, j'aime pas qu'il y ait une boîte qui a euh, pris le nom de Serverless en otage. Mais bon, c'est pas grave, j'aime toujours le nom. Donc, qu'est-ce que c'est Donc, Serverless. Euh, c'est vraiment le, le vent. puis il y a beaucoup de développement qui va vers la CELS aujourd'hui. Um, il y a beaucoup d'arrêtes aussi à voir à terme quels sont les use cases où c'est vraiment uh, applicable. Um, donc, quand je dis, les développeurs, eux, ils vont focaliser sur l'application et c'est le platform provider qui s'occupe de provisionner la machine, de, de, de scaler en fonction du D'invocation du, du service et il fait toutes euh, toute les maintenances. Il y a cette euh, claire division. Une chose qui est très intéressante pour le développeur ou son employeur, c'est que c'est vraiment pay as you go. Donc, typiquement, les cloud providers, euh, ils fournissent un free tier. Euh, je crois qu'on a typiquement euh, un million d'invocations de, de fonctions euh, par mois qui est gratos ça ne veut pas forcément dire que c'est gratos en passant par les gateways okay. donc ça veut dire qu'on peut commencer avec du serverless euh, dans le cloud sans aucun investissement. On n'achète pas nos serveurs on n'achète pas le coût de nos transactions, donc on ne dépasse pas un million de serveurs de, de requêtes par mois donc ça c'est super intéressant Et, ça permet beaucoup d'innovation, beaucoup d'agilité. De, euh, un dernier point-là, le, le massive scale on demande donc potentiellement euh, avec un service comme lambda, voilà, c'est eux qui vont scaler ça en fonction de la demande de, de votre service et vous en préoccupe, préoccupez pas et donc ça fonctionne bien, c'est le niveau là. Bon, j'ai déjà parlé de ça, cette euh, évolution un peu d'UberMetal, de la machine cloud et serverless, je ne reviens pas. Donc serverless, en gros, c'est une event-driven architecture entre Function-as-a-Service et back as a service, et backend as a service. Euh, Donc typiquement, les fonctions vont être invoquées à travers euh, un API gateway euh, chez le, le provider. Et donc ça peut être des requêtes euh, depuis un browser, bien sûr. Ça peut être aussi des jeux, des webhooks, ça peut être des triggers qui, qui viennent d'une GitHub, d'un Docker Hub, par exemple. Mm. Quand vous euh, faites un, un Git push ou un, un Docker push, on peut mettre euh, un trigger pour que euh, notre fonction est en enclenchée. Ou ça peut être bien sûr des fonctionnalités euh, et on là, on est au stade du Hello World quand même, donc on ne peut pas faire quelque chose avec. Euh, donc on pourrait juste euh, envoyer des requêtes ou qu'on veut sur le web, ou on peut utiliser les back-end services que le cloud provider typiquement va fournir. Euh, donc un database, euh, par exemple, il y a pas mal de serverless qui utilisent le DinoDB d'Amazon. De, de, euh, des fichiers, ça peut à de, de euh, télécharger un fichier dans Amazon S3 qui peut déclencher un événement, faire du processing et puis ensuite stocker un résultat dans le système fichier S3. Euh, ou ça peut être aussi euh, un ce qui est déclenché par l'arrivée d'un SMS ou d'une email ou vice versa, la sortie va être un, un SMS ou un email. Donc on voit que il voilà, y a quand même beaucoup de possibilités pour Déclencher une fonction et euh, processer et laisser le, le résultat quelque part. Euh, donc, juste par info, euh, pas mal de use cases euh, où serverless est particulièrement euh, approprié, c'est quand il n'y a pas trop de contraintes sur la latence du processing. Donc, euh, on a typiquement une centaine de millisecondes de temps de réponse, surtout déjà, ça a dans, dans le cloud. Et c'est particulièrement approprié euh, quand on a une fonctionnalité qui va être euh, periodic, peut-être avec des fautes post euh, prévisible prévisibles ou pas. Euh, donc par exemple, il y a pas mal de serverless qui est fait maintenant par les banques, ou certaines banques en tout cas, euh, on fait du processing du genre... Euh, Recolte de, de chèques, donc euh, c'est paramentiquement euh, je sais pas, fin de journée, fin de semaine, fin de mois que ce, ce genre de processus est déclenché. Il y a une forte euh, hausse en trafic, mais aussi de processing, c'est typiquement du euh, reconnaissance d'image. Donc ça c'est particulièrement euh, attractif pour les banques. Euh, il n'y a même pas de souci de temps de réponse euh, particulièrement. Ok, donc si on regarde les différents euh, cloud providers, donc je dirais que ça c'est les quatre principaux, bien qu'il euh, y en a d'autres. Il y a IN.o, il y a euh, aussi avec le cloud. Euh, donc le leader, c'est clair, c'est Amazon avec euh, AWS Lambda. Euh, donc je, je vais aller plus en détail. Okay. Donc Lambda, c'était euh, sorti en bêta en novembre 2014, donc c'était euh, au moment du reInvent de cette année-là. Serverless euh, comme concept, je ne sais pas si on l'appelait comme ça, mais ça existait comme concept en, quand même depuis une dizaine d'années. Euh, D'ailleurs, il me semble que IN.O était assez active euh, là-dedans. Mais c'est vraiment quand Amazon a lancé Lambda que ça a vraiment beaucoup de succès bien qu'il paraît que pour la première année c'était bêta voire qualité alpha ça ne fonctionnait pas terrible euh, mais aujourd'hui euh, il y a quand même énormément de monde qui se met sur, sur AWS sur, sur Lambda euh, on ne sait pas trop moi je ne sais pas trop en tout cas sur quelle base c'est fait typiquement les plateformes serverless ça utilise les, les containers en dessous Um, ça peut être l'ancien container à le voler pour chaque fonction qui est créée uh, mais typiquement on va essayer quand même de réutiliser les fonctions des containers existants pour être uh, plus efficace et, et notamment pour éviter uh, le phénomène de cold start qui peut être plus ou moins lourd en fonction des langages donc notamment Java c'est très lourd et on essaie d'éviter les, les cold start. Donc, les langages que supporte euh, Lambda aujourd'hui, euh, ah il oui, y a quand même Go. Donc, il y a JavaScript, Node.js, il y a Python, euh, je ne sais plus si c'est 2 et 3, mais 3 sur euh, Java 8, C Sharp, Visual Basic et F Sharp. Et donc, au dernier Reinvent en novembre, ils avaient annoncé le support de Go aussi. Et, euh, ça manquait cruellement. Euh, comme les autres providers, donc il y a un de d'un million de requêtes par mois, c'est beaucoup. Euh, par contre, voilà, il faut faire attention de mettre euh, des limites sur ces fonctions. Ça peut faire mal sinon. Et bien que ce coût de gigaoctets par seconde euh, semble minimal, euh, ça monte vite dans les tours euh, si votre fonction est virale. il euh, faut faire attention. Donc, Amazon, c'est vraiment le leader. Ils ont vraiment popularisé euh, cet espace. Euh, ils avaient racheté euh, Cloud9 IDE il y a 18 mois maintenant. Je pense qu'on va voir qu'ils vont intégrer ces cap cap capabilités dans Lambda pour fournir l'environnement, pour tout euh, développer dans le site web. Donc, regardez. Euh, les autres, donc euh, Microsoft avec Azure Functions donc, euh, un dit en 2016 euh, c'est pas mal, personnellement je suis toujours impressionné parce que c'est tellement bien intégré dans le site d'Azure le portail d'Azure euh, on voit quand même qu'on qu aime ou pas Microsoft euh, ils ont quand même une sacrée expérience dans le développement des interfaces utilisateurs que ce soit site web ou pas. Et je pense que euh, Azure Functions c'est vraiment celle qui, qui fournit cette interface web euh, plus, euh, plus fonctionnelle. Euh, donc ils fournissent euh, pas mal de langages, donc euh, Python, PHP, TypeScript, Batch et Bash, PowerShell. Un peu curieux parfois les, les choix de langage, euh, mais voilà. Uh, Google Cloud, moi je n'arrive pas trop à uh, comprendre où on est Google. Je pense qu'ils ont trop peur de cannibaliser uh, uh, Google Application Engine et ce genre de plateforme. Um, il me semble vraiment la traîne avec uh, Service. N'empêche, um, ils supportent Node.js, JavaScript et, et Python. Um, et je ne l'ai pas marqué là, mais il me semble qu'il y a maintenant uh, Go au moins en bêta. Ça semble quand même bizarre qu'ils traîne un peu pour fournir un go. Et IBM Cloud Functions, alors ce qui différencie IBM des trois autres, euh, c'est aussi le cas pour Oracle, curieusement, euh, c'est qu'ils sont sur une base open source. D Donc euh, Lambda, on ne sait pas comment s'implimenter, Azure Functions, Google Cloud Functions, c'est complètement propriétaire. Uh, IBM avait développé un service framework qui s'appelle um, OpenWhisk qu'ils ont ensuite euh, contribué euh, à l'Apache Software Foundation et donc c'est ça qu'ils déploient dans, euh, dans IBM, euh, IBM Cloud, Bluemix, IBM Cloud Functions et donc ils supportent un certain nombre de langages euh, mais ils supportent aussi du euh, bring your own container parce que finalement, ils sont tous basés sur les containers, plus ou moins. Euh, alors, le fait qu'ils supportent certains euh, langages et puis les containers, je suppose qu'il y a un élément d'intégration de d d SDK avec les backends qui est peut-être euh, plus abouti dans ces langages. Euh, je pas à moi-même. Donc, ils ont, ont Node.js, ce qui est curieux, c'est qu'ils ont Swift, euh, le langage de, de Apple. Euh, mais il paraît qu'ils euh, avaient euh, un client très tôt qui était très intéressé par avoir Swift pour faire du serverless et du mobile. Ils ont ça. Euh, donc voilà, ce qui le démarque surtout c'est euh, le fait de, que tu peux utiliser tes propres containers avec Album Cloud. Et là, on ne voit pas bien mais euh, Ouais, c'est juste, je vais parler dans les détails, si je vais montrer un exemple uh, use case uh, de Lambda. Et vraiment, juste pour dire que dans tout ça, toute cette architecture, il y a pas mal de services d'Amazon, je vois S3, Kinesis, uh, et du DAM, oui. Et en fait, uh, Lambda, c'est là, juste au milieu. Donc, on voit vraiment, c'est une toute petite partie qui, qui fait la glou contre la uh, logique des partie d'une solution plus complète. Hum, donc il y a un potentiel pour vraiment payer moins cher. Ah, il oui, y, y avait un exemple il y a 12 mois à peu près. Hum, C'est quelque chose comme des élections ou quelque chose en Australie. Alors, en tout cas, c'était en Australie, il y avait un gars qui avait réimplémenté un système IT euh, qui avait coûté des millions de dollars et en fait ça a coûté que dalle en faisant en si il me semble, avec, euh, avec Lambda. Donc, ça c'est un exemple positif. Par contre, il y a d'autres cas où les gens disent que ça voilà, pas forcément scale comme attendait euh, comme ou le coût <coughs> ne pas du tout ce qui était attendu. Donc là, c'est juste une comparaison des différents euh, fournisseurs. Et je dirais, euh, c'est... Je ne vois pas. Ah. OK, en fait, c'était la le... <rire> dernière ligne de l'API API Gateway. Bon, ce n'est pas très visible mais en gros, euh, c'est l'IBM, euh, Cloud Functions maintenant, et Azure Functions qui... La fonctionnalité d'API Gateway est complète, complètement gratuite. Euh, par contre avec Lambda et Google Cloud, euh, c'est payant. Donc ça, c'est un élément où il y en a qui ont déployé avec Lambda, notamment, et ils ont eu une mauvaise surprise. Donc il faut bien faire attention, même si serverless, ça coûte vraiment pas cher, il faut faire bien attention aux services du cloud provider en plus qu'on utilise. Il y en a aussi qui se jettent qu avec Lambda, il y a quand même du lock-in. Ben, oui et non. Enfin, personne ne vous force à utiliser DynamoDB ou Kinesis, etc. Par contre, dans la pratique, euh, Amazon fournit de super euh, services. Je ne sais pas, il y a des, des centaines et des centaines de services disponibles dans le cloud AWS. Donc, bien sûr, c'est en temps de choisir ses services et donc on choisit un peu de lock aussi ou peut-être c'est aussi c'est plus intéressant de choisir les services Amazon par rapport à la localité et réduire à la latence mais rien ne vous empêche quand même d'utiliser un fournisseur externe, un Twilio par exemple pour, pour envoyer des SMS. Donc juste pour dire que oui il peut y avoir un élément de lock mais c'est plus ou moins choisi quand même. Il y a un working group du uh, Cloud Native Computing Foundation uh, sur Serverless. Um, je vais juste pour que ça existe. Voilà, j'ai dit que les cloud providers, eux, uh, uh, déjà, uh, c'est des plateformes propriétaires, sont tous simplement des formes. Donc, Cloud Native Computing Foundation essaie de faire en sorte qu'il y a um, une base commune de terminologie, de définition d'événements, etc. Ok, donc ça c'est les cloud providers. Si on regarde l'open source tooling, euh, donc j'avais dit qu'il y a une société qui s'appelle Serverless, alors ils fournissent euh, un outil euh, open source qui s'appelle Serverless, qui en gros c'est une application Node.js qui est assez intéressant, euh, dans le mesure où euh, ça permet de euh, déployer vers Amazon ou d'autres providers, Bon, comme souvent avec ces outils qui, font, euh, qui visent plusieurs providers, c'est toujours euh, Lambda qui est le mieux fourni puisqu'ils sont le, mieux, le plus avancé. Euh, mais on peut utiliser par exemple euh, euh, le projet Serverless pour déployer du, une application Flask vers AWS Lambda par exemple. Donc je le mentionne, c'est intéressant. C'est multilangage, c'est pas que Python. C'est multi-cloud en principe. Euh, donc ça, ça a quand même un certain intérêt. Néanmoins, nous, on est là du Python. Regardez, c'est Python. J'ai du mal la première fois que j'ai entendu quelqu'un dire mon Python. C'est dur. Il y a 30 ans. Je me suis remis depuis. Donc, euh, alors en Python, je ne vais pas regarder tous ces frameworks, je vais juste regarder rapidement uh, Chalice. Mais il y en a plein quand même. Um, Apex, en fait, il est multilangage et même uh, il facilitait le déploiement d'autres langages que ceux supportés par Lambda avant que Lambda le faisait. Donc, par exemple, Go, il supportait avant que uh, Lambda le supportait nativement. Apparemment, c'est une sorte de Node.js shim qui lance un container. Donc, ça existe. Um, Chalice, donc, c'est un projet open source sur GitHub uh, qui a été créé par Amazon et qui permet de faire uh, facilement le déploiement d'applications Python vers Lambda. Donc, c'est que Python, c'est que Lambda, mais ça fait très bien l'affaire. Uh, Lambdify. Ça existe comme d'autres frameworks. Euh, je vous dis le nom. Il y a aussi Zappa. Euh, donc, pareil que Chalice serait uh, inspiré de Zappa. Zappa supporte uh, l'utilisation de Flask et de Django. Et, et Chalice uh, utilise un modèle plutôt Flask. Uh, juste pour dire Chalice, donc c'est. Très facile à installer, euh, en gros, des install de Chalice et euh, Roomapool. Euh, Zappa aussi, perso, euh, ça marche marche pas vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais euh, Chalice, en tout cas, ça s'installe euh, très facilement. Et je vais faire une démo rapide, euh, parce que je vais vraiment arriver au démo de plus tout à l'heure. Alors, j'en suis... Uh, ok, donc um, je, suis dans un, je suis dans un Virtual Env uh, Chalice. Um, et donc j'ai uh, déjà fait uh, un chalice, uh, uh, je m'appelle plus, je call New Project. OK, on voit la commande uh, New Project um, et j'ai une appli que j'avais, uh, c'est vraiment uh, plus simple, ça n'existe pas. À la base c'était donc un Hello World, un um, uh, route sur slash qui te retourne, juste ça, juste un Hello World. Um, et puis voilà un autre exemple qui uh, fait une look dans un lookup dans un dictionary, rien de plus. Mais ce que je voulais montrer, c'est juste la facilité de, de déployer ça. Donc, euh, il y a deux façons de déployer, soit localement, je fais chalice local, et ça sort sur le port euh, 8000. Ok, voilà, j'ai mon hello world, je tourne comme Jason, j'ai le, le slash test comme root 1, ah, parce que c'était... Euh, pas lu le code, c'était euh, minuscule d'accord ok je vais pas aller euh, c'était ok juste pour montrer si je veux donner un nom à ça je vais rajouter un, un paramètre plutôt à pour test ah. <coughs> quand je sauve le cas de fichier notre serveur local il a détecté il a redémarré automatiquement donc c'est mon but c'est juste de montrer que euh, il y a une prise en main euh, facile quoi. Okay. donc il me dit maintenant Hello Mike parce que j'ai fourni ça dans l'URL dans de la même façon si je fais Chalice Deploy, ça ne marche pas. Super. Qu'est-ce que j'ai fichu Bon, je ne vais pas chercher à comprendre. Je ne vais pas passer dans le temps dessus. Mais l'autre l'appelle. Voilà. OK. Donc il a déployé dans Amazon, dans Lambda. Et donc je vais appeler ça directement. Ok. Donc on, on voit mon super, super hello world déjà déployé. Je ne vais pas montrer plus que ça parce que je vais Je vais arriver au open source framework et un démo d'OpenFast. J'en suis où pour le temps, s'il vous plaît? Donc euh, les plateformes open source, euh, c'est là que les choses deviennent euh, très intéressantes pour nous. Euh, donc, il y a sûrement plus de plateformes que celles-là, mais c'est déjà pas mal. Euh... Donc il y a un certain nombre de plateformes qui sont faites explicitement pour Kubernetes, je ne sais pas pourquoi et voilà c'est comme ça euh, donc bien sûr il y, y a Cubeless qui venait de Vietnam il me semble, Fish, Fishing qui venait de Platform9 Apache um, mm. <coughs> OpenWise donc uh, DBM um, The FN Project um, qui c'est un fork apparemment de ce que faisait AIM.O mais c'était géré par Oracle um, Nucleo qui est une plateforme, c'est une start-up qui focalise vraiment sur le temps de latence, et donc qui se focalise sur euh, les data streams, apparemment. et aussi uh, Spring Cloud Functions. Donc tout cela, c'est de l'open source, euh, je crois qu'ils sont tous sur GitHub, la plupart en tout cas. Um, je vais parler, donc, du coup, euh, juste d'OpenFace. Euh, euh, alors, OpenFace a été créé d'abord sur Docker, euh, donc ça, ça, ça marche avec Docker Swarm, et ensuite c'était euh, porté sur Kubernetes. Enfin, porté... Il euh, n'y euh, avait rien à faire, particulièrement. Euh, OpenFace, c'est surtout du bring your own container. pas comme s'il y a des langages runtime, spécifique, de toute façon c'est standalone. il n'y a pas de back-end service intégré avec. À la limite, ce qui manque aujourd'hui face c'est, voilà, je, je peux le tourner sur mon PC, vous pouvez aussi, on peut tourner en premise, mais il n'y a pas de cloud provider aujourd'hui euh, qui ça et offre comme service. Je suis sûr que ça viendra, euh, mais voilà, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'était créé par un docker captain uh, Alex Ellis uh, en UK, um, c'est un gars qui a vraiment su um, uh, mobiliser la communauté, uh, créer une non communauté yeah, autour de ça, vraiment dans l'esprit de, de Docker, c'est même un de la Front forts aussi. Et donc je, je, je pense que c'est la plateforme qui a peut-être le plus d'innovation aujourd'hui, peut-être OK, pas de déploiement, à ce que je sache, euh, mais je suis sûr que ça va changer. Euh, donc on verra, il euh, y a un portal avec une Function Store, on peut sélectionner des, des fonctions, il y a un command line tool, euh, typiquement ils sont tous un command line tool. Euh, donc il y a la version qui tourne sur Kubernetes et il y a pas mal d'activités autour. Euh, C'est très facile à, à démarrer. Um, ceci dit, uh, <rire> c'est une des raisons pourquoi je n'ai pas passé tout le temps sur Chalice, uh, mon open face aujourd'hui ne uh, me pas complètement. Um, j'ai certaines fonctionnalités qui marchent sur certaines pas. Uh, plutôt que de mon Windows, j'ai décidé de partir avec un système que je sais marche à 50%. Okay. Et ça intègre aussi uh, Prometheus uh, pour faire du, du monitoring uh, de la plateforme. Donc il y a eu pas mal de blog posts avec uh, uh, des applications um, créées sur um, OpenFast, uh, plusieurs qui sont uh, sur um, du machine learning. Uh, donc notamment, uh, là il y a eu un blog post sur la colorisation de vidéos. Uh, Après dire c'était colorisation. Le micro. Oh non, on pas. Ah, l'autre. Micro, numéro 7. Yes. Um, donc à vrai idée, c'est du colorisation d'images fait du découpage de vidéos en trame d'images colorisation et puis reconstitution du vidéo donc c'est plutôt une colorisation d'images euh, qui est fait euh, en utilisant euh, du machine learning donc c'est un modèle déjà établi et je vais une petite demo de ça. Euh, donc je cite cela juste comme un exemple de genre de créativité et des choses que j'ai fait avec euh, OpenFace. Il y a d'autres exemples de manipul manipulation d'image qui j'ai été avec OpenFace. Euh, sinon, il euh, y a vraiment des choses, il euh, y a des exemples dans le store, je n'ai pas un bon exemple pour le montrer, mais il y a quand même des exemples où on peut encapsuler une simple exécutable donc dans le store on verra des applications comme NSLOOKUP, NMAP surtout, surtout pas NMAP que je vais démontrer <rire> ici mais euh, juste pour dire qu'il quand même, ça donne une énorme flexibilité ok, donc je vais démontrer OpenFace euh, okay. Alors, je vais commencer juste en montrant que... Donc je, euh, là, je tourne Windows, j'ai un, un docker for Desktop sur ma machine. Je suis en, en mode uh, Swarm et un Docker Stack, donc j'ai qui tourne. Et je vais quand même déployer euh, OpenFast. Juste pour montrer, c'est très rapide. On verra une erreur sur l'authentification, mais en fait j'ai choisi de ne pas l'utiliser. C'est un peu ignoré. Et on voit qu'il crée très rapidement la plateforme. Ceci dit, euh, voilà, j'ai eu des problèmes avec les gateway, Je ne sais pas du tout pourquoi. Euh, ça marche très bien chez moi. C'est toujours ça. Euh, mais on voit déjà là dans la sortie de Stack PS Funk. Euh, qui a ce oui. chose, euh, gateway qui, qui est fêlé. Bon, ça n'empêche pas de montrer certaines choses en démo, mais voilà, je ne peux pas tout montrer malheureusement. Ok. <rire> Excuse-moi, ça m'énerve ce truc. <rire> um, ok. Donc, euh, à partir d'un fichier Docker Compose, on a, on a créé euh, un Docker Stack et typiquement, il y a. Uh, un container, qui, un service qui réalise uh, chaque fonction qu'on va exposer. Là, ben, c'est plutôt des, des éléments du, du plateforme. Uh, um, okay. Je voulais juste vérifier qu'il n'y a pas de fonction qui tourne. Alors, normalement, avec uh, OpenFast, l'install que je viens de faire, il y a déjà une liste, une dizaine de, de fonctions de démo quoi, qui sont là mais voilà, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est comme ça je vais aller sur le portail une refresh bon. voilà, donc normalement ici à gauche on a une liste de fonctions qui sont déjà installées on n'a pas, mais on a quand même j'ai vérifié on a quand même le, le function store qui est disponible et donc je peux installer des, des exemples Uh, uh, je vais montrer ce visage, qu'il y ce genre de choses. Je vais montrer la colorisation dans un moment. Et je l'installe. Alors, normalement, je devrais pouvoir uh, l'installer um, et l'invoquer ici, um, ou en tout cas les, les autres fonctions, mais eux, ils restent dans l'état not notre avis. Je vais d'abord choisir un autre exemple. Ah oui, Sentiment Analysis, c'est pas mal. C'est du Python en plus. Euh, bien que, désolé, je n'ai pas la source euh, à vous montrer. Ok, donc maintenant, si euh, je liste les fonctions, on va bien les, les deux exemples, Colorize et Sentiment Analysis. Euh, donc l'outil, euh, ligne de commande, juste euh, sur d'autres qui qui fournissent euh, donc dans ce moment je fais un invoque euh, bien sûr je peux faire un requête pour invoquer ma fonction mais c'est juste intéressant que l'outil ligne de commande facilite, euh, facilite aussi euh, l'invoke des commandes donc euh, sans, sans ce souci des url je veux dire donc euh, si je fais une invoke du sentiment analysis. Si je sais bien l'écrire. Et... Euh, donc allez, je... En fait, donc la fonction facile invoke, Donc il lit sur standard. <coughs> il envoie ça aux fonctions. Donc voilà, j'ai envoyé euh, Happy pour qu'il fasse un sentiment analysis là-dessus. Et on voit le résultat. Donc la polarité 0.8 happy c'est plutôt happy non. si je vends sad, voilà, c'est moins 0.5 alors j'ai pas l'habitude de dire awesome, moi je suis anglais, mais voilà, si on dit awesome c'est carrément 1.0 awesome ok um, donc c'est juste pour vous montrer un peu la facilité d'utiliser la plateforme euh, je vérifie une chose il me semble que ah oui, non, ça a marché ok, donc c'est là où il est temps le arrêtés, donc j'ai aussi pu faire depuis le, le portail ok alors, on va changer comme ça, ça sera mieux ok Excusez-moi, excusez-moi. Je préfère aussi. Mieux. Ok. Um, donc j'ai un petit script. Um, que j donc j'ai... Um, ça c'est plus facile hein, pour une fois si... Ça c'est plus facile pour une fois si je fais en anglais je peux aider. J'ai une image d'un stag. Sauf qu'entre, je ne sais pas, Dans. Serre. Euh, je ne m'en sors pas en français, mais vous verrez, vous comprendrez. C'est un animal. Euh, donc, j'ai un petit script. Euh, j'utilise ce euh, Python web server que j'utilise pour mes slides. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est juste vérifier que je puisse accéder à ça. Excuse-moi. Envoi euh, en un curl juste pour vérifier. Euh... Ah, oui, non, il a carrément fait la Ok, bref. Donc, j'ai pris ça du web server et mon fonction, il va faire un post vers la fonction colorize. Déjà fait, voilà l'adresse là de la fonction. Et donc, la, la fonction colorize va faire appel à cette URL va récupérer l'image. Ensuite, il va utiliser du machine learning. Donc, bon, c'est un modèle qui a déjà été fait pour coloriser. Donc, l'image d'origine, c'était celle-là. et ça produit donc, cette image euh, colorisée. Donc euh, voilà, un exemple euh, assez simple. Euh, bon, ça dépend de comment c'est euh, euh, le machine learning, le training à TFA. J'ai essayé pas mal d'exemples pour avoir quelque chose qui marche <rire> de toute façon correcte. Mais voilà, je voulais surtout montrer la facilité de de la plateforme alors où j'ai un autre problème euh, mais je vais, je vais vous montrer quand même donc normalement euh, je devrais pouvoir build une application de déployer déployer veut dire euh, déployer dans notre open fast faire un push donc carrément vers le remote registry donc typiquement le Docker hub euh, quoi d'autre ah oui Um, on peut télécharger des templates de différents langages, uh, donc ça, je n'arrive pas à le tourner uh, au moins depuis Seychelles, uh, mais je l'avais déjà récupéré et donc uh, voilà l'ensemble des langages que ça te fournit, mais c'est que des templates, rien ne vous empêche de uh, fournir votre propre container avec notre langage. Je vais vous montrer le, le template euh, que ça fournit pour Python 3. Okay. Euh, donc euh, voilà, il y a du boilerplate, juste un index.pi qui va invoquer euh, notre fonction qu'on va définir nous-mêmes dans un fonction handler. Donc, De toute façon, je ne peux pas le tourner. Euh, C'est du problème pour BVD, etc. Donc, euh, C'est même pas la peine que je modifie euh, la fonction, mais juste pour montrer que le template fournit déjà euh, tout ce qu'il faut en principe pour euh, faire son propre fonction dans le langage choisi. Euh, bon, il y a un requirements.text vide, donc on peut, on peut mettre euh, les modules euh, qu'on veut là-dedans et on voit le Dockerfile euh, qui a été utilisé. Donc même si on ne voulait pas partir de cette base de euh, Python toi sur Alpine, euh, on pourrait partir de, de notre image. OK. Um, malheureusement, avec mon environnement, je suis plutôt au bout de ce que je veux montrer. Um, je pourrais installer euh, d'autres applications ici, mais bon, ça... Ça change rien de fondamentalement, ça va être le même genre de choses que j'ai déjà montré. Donc euh, voilà, c'était une démo un peu limitée. Donc euh, en somme, euh, je dirais que Serverless, ça reste toujours euh, une technologie euh, assez jeune. Vraiment, ça, ça devient très important là depuis euh, 4 ans, depuis euh, Amazon mis. Euh, mais il n'y a peut-être pas tant de témoignages que ça aujourd'hui sur les applications euh, vraiment en prod. Il y en a, c'est sûr, et il y a de euh, très belles histoires de réduction de coûts, etc. Comme il y a d'autres exemples de, de mauvaises surprises. Um, ce qui est intéressant de voir, c'est quand même tous les cloud providers s'y mettent. Um, il y a quand même un uh, certain nombre de, de frameworks open source uh, assez aboutis. Donc, uh, c'est quelque chose qui va être vraiment, vraiment important. Uh, il y a des vraies uh, possibilités de réduction re de coûts d'OPEX, de, de, de, de CAPEX. OPEX, parce que voilà, c'est serverless, on ne s'achète pas un serveur, on paye. Fonction de l'utilisation. Euh, et je dirais juste une chose de plus, c'est que donc j'avais mentionné qu'il y a le Working Group du Cloud Native Computing Foundation. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'implémentations de Sedlers assez disparates. Euh, donc il y a pas mal d'implémentations euh, propriétaires ils ont pas forcément la même définition de type d'événement, ce genre de choses. Euh, et donc c'est bien que le CNCF est là-dedans. J'attends de voir comment ça avance. Voilà, je m'arrête là. Désolé, le démo est un peu limité. Est-ce que vous avez des questions ouais. euh, Oui. Je voulais savoir si vous avez essayé l'outil Serverless. Oui. Oui, la question était est, est-ce que j'ai essayé l'outil serverless euh, um, pas, pas dernièrement, ça a je ne sais pas, il y a 6 mois, quelque chose comme ça, et j'avais juste essayé avec Lambda, où ça marche très bien, et j'avais aussi euh, essayé avec Azure. En fait, euh, donc il y a le projet euh, sur GitHub, je ne sais plus si c'est serverless, quelque chose comme ça. Um, il y a, toute une communauté de plugins pour la plateforme service, euh, je crois qu'il y a une centaine de plugins euh, et donc j'avais essayé comme ça le plugin Azure, j'ai pas réussi à fonctionner avec Azure, je ne refais rien à l'occasion, mais déjà s'il y a une centaine de, de plugins, c'est qu'il uh, y a quand même uh, beaucoup de monde uh, derrière, en tout cas bonne expérience uh, en utilisant avec la D'autres questions Non C'est bon Ok, merci beaucoup